Papa, papa, tu veux que je te montre un truc génial? Assieds-toi! Ferme les yeux et ouvre la bouche. Mais Léo, ça ne se range pas avec la peau! Papa, figure-toi qu'éplucher les fruits et les légumes bio, c'est se priver de leur rapport en vitamines, minéraux et antioxydants. J'ai appris ça à la cantine aujourd'hui! Mais euh, ça ne s'applique pas à tous les fruits.